Salut à tous Allez, je vous avais promis hein, quand j'avais unboxé les Demeures de l'Épouvante que je vous ferais un let's play, ben, ça y est, le voici. Donc je vous invite dans la demeure de M. Vanderbilt pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se trame derrière sa disparition. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, puis si vous n'êtes pas abonné, eh ben, faites-le Allez, c'est parti Allez, c'est parti Donc on va d'abord utiliser euh, l'application hein, pour, euh, pour choisir euh, d'abord euh, la partie qu'on veut faire. Et puis ensuite, euh, les personnages, et puis un petit peu partir euh, sur le fluff, vous allez voir, c'est sympa. Alors, je fais donc euh, nouvelle partie. Alors, êtes-vous sûr Oui, parce que j'avais déjà des parties en cours, je confirme. Et donc là, voilà, on va prendre la première, qui est euh, le cycle de l'éternité. Le cycle de l'éternité, c'est après une série de disparitions. Euh, votre investigation vous mène dans la demeure Vanderbilt, où se déroule une réunion d'une société euh, astronomique. saurez vous dénouer les mystères avant que les cycles de l'éternité ne reprenne Alors, ça vous prévient au niveau de la difficulté et de la durée. Alors, j'espère que je vais prendre moins de temps que ça. Quoi qu'il en soit, je ferai des cuts pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Soit des investigateurs, donc ça, c'est très important. Alors, quand on joue tout seul, il faut toujours en prendre Deux. Donc moi je prends euh, Diana, et je vais euh, y associer William, voilà, parce que ça me fait quelqu'un qui est plutôt euh, balèze au niveau esprit et synthèse, et puis ça me fait quelqu'un qui est quand même assez fort au niveau des combats. Voilà, donc là euh, ça va me dire qu'il faut que je choisisse en fait l'intégralité de, euh, de ce matériel là pour, euh, pour pouvoir jouer, donc je vais m'exécuter tout de suite et ça marque, chaque investigateur commence avec deux indices. Donc on va prendre deux indices, je vais en poser deux ici et deux ici. Je vous rappelle que les indices, ça permet euh, d'améliorer euh, en fait, vos, euh, vos lancers et de changer en fait euh, des résultats euh, indices en réussite. Allez, c'est parti. Et là, je vous laisse profiter du fluff. Je pense quelquefois que cette existence moins matérielle est notre vie véritable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 Vous êtes le détective qui est passé à la propriété de M. Vanderbilt Vous reprenez les dossiers étalés sur votre bureau. William Vanderbilt, un riche célibataire, sa mère est morte il y a peu. Il a refusé de vous recevoir, mais vous avez pu parler avec plusieurs de ses domestiques. Vous raccrochez, enfilez votre manteau et prenez la direction de la demeure de Vanderbilt. Bon, allez, on y va. C'est parti. Donc là, en fait, ça va me demander de mettre en place des plateaux et figurez-vous que euh, je ne m'attendais pas à commencer la partie comme ça, donc je vais devoir changer les plateaux. Et ça, c'est quelque chose de vraiment sympa dans le jeu. C'est que vous pouvez faire plusieurs fois la même mission, et ben vous n'aurez euh, jamais en fait euh, la même façon de commencer. Donc je vous rappelle que c'est un jeu avec euh, tout un système de tuiles, et que vous allez devoir euh, disposer les tuiles euh, telles qu'on euh, qu vous le recommande. Allez, c'est parti Alors, ça me dit euh, « Votre voiture euh, monte l'allée caouteuse ». Dans un bruit de ferraille, avant de s'arrêter devant la demeure, plusieurs voitures et fiacres y sont déjà garés. Mais le majordome qui vous a contacté est introuvable. Vous frappez à la lourde porte de chaîne, pas de réponse. Craignant qu'il ne se soit passé quelque chose, vous poussez la porte qui s'ouvre sur une entrée somptueuse. Placer les tuiles entrée, euh, couloir d'entrée et salle de bain et les pions sur les murs comme indiqué. Voilà. Allez, on va s'exécuter. Et ensuite, ça me dit qu'il faudra en fait que je pose des indices. Donc, euh, un ici. Un ici. D'accord. Le silence est brisé par des cris étouffés ainsi qu'un bruit de casseroles et de poils jetés à terre. Cela vient de la porte située à votre droite. Placez un pion d'exploration comme indiqué. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai mes deux personnages. J'ai mis la, la situation exactement comme elle m'a été euh, décrite. Et puis, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à jouer avec, euh, avec Dania Stanley. Je... <rire> Ça fout le Et donc, Diana, elle va, euh, elle va commencer par investiguer euh, ce point-là. Donc je vais lui demander en fait de, de, retourner, de retourner ce pion et euh, on, va voir, euh, on va voir ce qui se passe. Alors une pile de papier en désordre encombre la table et je vais faire comme action de fouiller, j'ai le droit à deux actions. Les papiers entassés sur la table sont euh, des invitations à la date d'aujourd'hui. Les étoiles ont repris leur place dans le cycle de l'éternité, l'association d'astronomie Vanderbilt... Vous invite cordialement à un dîner commémoratif. Gagnez un indice, puis défaussez le pion de fouille. Ok. Alors ça, c'est très pratique, parce que euh, comme ça, dès le début, euh, je, gagne, je gagne un pion d'indice. Ça, je le défausse. Et puis, je vais ajouter en fait, à mon personnage un petit pion comme ça. Je vais le mettre sur sa carte. Elle en a maintenant 3. Et euh, ça va lui permettre en fait, euh, d'améliorer euh, ses jets. En deuxième action, ce que je vais faire pour elle, c'est que je vais venir m'avancer un petit peu dans le couloir, comme ceci. Maintenant, je vais jouer, euh, maintenant, je vais jouer euh, William. Donc, ce que je vais faire, c'est que William, je vais en fait lui faire, lui faire ouvrir la porte qui est là, histoire, histoire de voir ce qui se passe dans cette fameuse cuisine dont vous vous souvenez, euh, il y avait un drôle de bruit de casserole derrière. Donc de toute évidence, ça va un peu faire comme dans Asso sur l'Empire, à savoir que ça risque de nous péter à la gueule. Allez, on va regarder ça. Donc, vous entendez un véritable vacarme de l'autre côté de la porte, des cris, des casseroles et des poils qui tombent par terre, et ne s'agirait pas d'un sifflement. Allez, exploration. Voilà, donc une porte s'ouvre sur une salle à manger, en proie au plus grand désordre, un homme âgé, vêtu d'une queue de pie, tente de passer par-dessus le passe-plat, menant à la cuisine pour échapper à une étrange créature noire se tortillant sur la table. Défaussez ce pion d'exploration et placez la tuile salle à manger. Ok. Et puis, bien entendu, il va me dire de placer plein d'autres choses. On regarde ensemble. Donc, il va falloir que je place une créature. Hein. La créature se tourne vers vous. Son corps noir et reptilien n'a pas cessé de changer. Il semble se jouer de votre vue malgré tous vos efforts pour vous concentrer dessus. La créature déploie ses ailes membraneuses et pousse un cri aigu qui vous fige le sang. Générez un horreur chasseresse comme indiqué, puis subissez deux horreurs. Donc, il faut que je mette euh, la créature en place. Donc, je mets la créature en place. Et donc, il y a marqué, euh, subissez deux horreurs, annulez avec euh, l'esprit. Donc, je vais regarder la carte de mon personnage. Euh, au niveau capacité d'esprit, j'ai 4. Donc, je vais pouvoir lancer 4 dés. D'accord Et euh, j'ai euh, deux horreurs à combler. Donc, il faut que je réussisse à faire au moins deux réussites 1, 2, 3, et puis 4. Voilà, donc ça c'est mon jet, donc je fais deux réussites et puis, et puis une, un indice. Donc du coup, je ne subis pas les deux horreurs. Donc je ne subis pas les deux horreurs, ouf, on continue. Donc ça me dit qu'il faut que je pose un couteau à cet endroit là, super. Donc au centre de la table, un couteau à découper est euh, plongé dans un rôti, placer l'objet comme un couteau. Comme indiqué, un investigateur peut le ramasser. Euh, peut ramasser un objet quand il est situé dans la même case en fait. Donc on peut, je vais pouvoir récupérer en fait ce couteau, qui bien entendu est du mauvais côté puisqu'il est de l'autre côté de la bestiole. Ici, on me demande un pion de recherche. Le vaissellier situé contre le mur semble avoir été détourné de son usage habituel car il est rempli de toutes sortes de babioles. Placez un pion fouille comme indiqué. Okay. Ici, il m'en faudra un deuxième par ici. Euh, vous apercevez euh, une cuisine de l'autre côté du passe-pas. La plupart euh, des placards sont entrouverts pour préparer le repas. Mais euh, l'un d'eux fermé au moyen d'une chaîne, attire votre attention, placez un pion pour le fouiller. Et puis enfin, un dernier que l'on va poser ici, c'était quand même une salle très prolifique, dans la cuisine, vous remarquez également que quelqu'un a laissé le réfrigérateur ouvert, la porte en dégouline et forme une flaque par terre, placer un pion fouille comme indiqué. Voilà. Et puis, ben là, on va voir apparaître notre monsieur en queue de pie que je vais personnaliser également, vous apercevez le vieil homme que vous avez vu par-dessus le plasma recruguillé dans un coin derrière le four. Son front est dégoulinant de sueur et il a les yeux écarquillés de terreur. Placez un pion individu comme indiqué. Il s'agit d'Eugène, le majordome. Voilà. Vous avez le droit d'entrer d'une case dans la zone explorée. Donc ça, ça ne me coûte pas d'action. Donc c'est très important, parce que euh, j'ai ouvert la porte, ça m'a consommé ma première action, et en l'occurrence, bah là je vais ouvrir la deuxième, je vais faire ma deuxième action, donc j'ai le droit de rentrer, je me retrouve dans la même case que, euh, que la bestiole, et ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on va, euh, va tout simplement attaquer en fait, euh, la figurine, on va attaquer cette espèce d'horreur euh, reptilienne un peu bizarre. Allez, c'est parti, donc on va voir comment on résout en fait une action de combat dans le jeu. Très simplement, euh, ce qu'on va faire, c'est euh, venir ici, tac, au niveau des bestioles, choisir la bestiole que l'on veut attaquer, et dire que l'on va attaquer cette chose. Alors au niveau euh, armes, j'ai rien sur moi, ça c'est un peu con. Par contre, au niveau de l'information de William Yorick, j'ai chaque fois qu'un monstre est vaincu, vous gagnez un indice. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je choisis le type d'attaque, donc arme lourde, là, je n'ai pas. Arme tranchante, je n'ai pas encore, elle est de l'autre côté. Arme à feu, je n'ai pas. Avec un sort, je n'ai pas, donc je vais l'attaquer à main nue. N'étant pas certain de pouvoir éviter la créature indéfiniment, vous foncez tête baissée dans l'espoir de la blesser avant qu'elle ne puisse... Réagir. Donc en l'occurrence, il va falloir que je fasse un test d'agilité avec une difficulté de 2. En cas de succès, la chance vous sourit et vous parvenez à lui porter une série de coups rapides. Le monstre subit les dégâts égaux au résultat de votre test plus 1. En cas d'échec, eh ben, c'est la bête qui va me taper. Allez, on fait un test donc d'agilité. On regarde la carte de Yorick, William Yorick. En agilité, j'ai 3, donc je vais pouvoir lancer 3 d euh, voilà, je vais juste faire ça. Allez, 3D, c'est parti. Je vais euh, quand même vous faire assister à mon lancer de dé merveilleux. Je vais lancer de l'autre main. Est-ce que je vais y arriver Donc la difficulté, c'est 2. Hein. Voilà. Donc là, c'est cool. Je fais 2, donc je réussis. J'ai pas d'indice, donc je peux pas améliorer. Ça aurait été intéressant d'améliorer parce que vous avez vu, il va subir autant de dégâts plus 1. Donc ça aurait été intéressant, ça aurait été intéressant d'améliorer. En l'occurrence, je ne pas améliorer, mais en tout cas, j'ai réussi mon attaque en forme d'agilité. Donc maintenant dans l'application, comment ça se passe ben, Je vais dire qu'il subit 1, 2 et 3. Ah, je vais faire continuer. Voilà. Il subit 3 dégâts. Et hop, on poursuit. Alors là, il me demande si la phase d'investigation de l'investigateur est bien terminée. Oui, parce que, en fait, j'ai joué Diana. Oui, parce que j'ai joué les deux actions de William. Donc, je confirme. Et maintenant, bah, c'est à l'application de m'en foutre plein la tête. Donc, vous avez un moment de répit pour songer à l'importance de vos découvertes. Cet événement de mythe affecte l'investigateur qui a le plus d'indices. Donc, pour l'instant, j'ai deux indices ici. Et j'ai trois indices au niveau de Diana. Donc, c'est Diana qui va subir les dégâts s'il y en a. Qu'est-ce que ça me dit Vous cherchez à comprendre l'ampleur des indices que vous avez accumulés. Donc là, j'ai un test à faire au niveau savoir. On va le faire immédiatement. Et on ira ce qu'il se passe ensuite, si vous le voulez bien. Donc, je vais prendre la capacité de Diana. La capacité de Diana en savoir, c'est 5 quand même. Donc je suis quand même assez confiant. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah oui, euh, dans le jeu, il y a assez de dés. Ça, euh, c'est bien. Donc euh, j'avais une difficulté de euh, 1. J'espère quand même que je vais y arriver. Eh bien, vous voyez, regardez. Tout juste, <rire> je fais une réussite sur 5 dés. Donc euh, c'est vraiment, vraiment limite. Euh, voilà, ça c'est tout moi. Hein. Euh, ça c'est un grand classique. Donc, ça me dit euh, qu'en cas de succès, euh, bah, euh, si vous êtes sûr euh, d'être euh, sur la bonne piste, en cas d'échec, euh, bah, vous réalisez que tout cela euh, peut, euh, peut être vrai et, euh, et euh, vous avez forcément fait une erreur et vous défaussez un indice. Donc, j'ai de la chance, je ne vais pas défausser mon indice, je vais garder l'indice, et donc je vais continuer à être la personne qui en a le plus, très important pour elle, parce qu'elle est quand même assez faible, comme vous avez pu le voir. Allez, évidemment, l'horreur chasseresse se déplace de 3 cases vers l'investigateur, à portée avec la force la plus élevée, puis il attaque l'investigateur. Alors ça tombe bien, il n'a pas à se déplacer, puisque celui qui a la force la plus élevée, c'est William, donc il est déjà là. Et là, ça me demande est-ce qu'il y a un investigateur à portée ou pas et euh, est-ce que le monstre attaque Ben bah, oui, le monstre attaque, il a bien William qui est... Alors je ne suis pas obligé de me déplacer, c'est jusqu'à 3 cases. Hein. Donc en l'occurrence, il est là, donc euh, forcément, le monstre attaque. La créature bondit dans, un air, euh, dans les airs avant de filer vers vous. Toute serre dehors. Vous subissez 2 dégâts, sauf si je réussis à annuler. Et là, pour annuler, eh bien euh, il faut que je fasse un test. Un test d'agilité moins 1. Alors, mon agilité, on a dit qu'elle était de 3. 1, 2, 3. J'ai 2 à passer. Il hein. faut que je fasse 2 réussites. Donc, je retire moins 1. Donc, en fait, je retire, je retire un dé. Et ben, avec ces 2 dés là il faut que je réussisse à faire 2. À faire ouais. C'est là qu'il me faut au moins un indice. Ah voilà, donc là je, réussis pas à, je ne réussis pas à, à, à éviter le coup. Ça pue. Donc du coup, eh ben, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que je vais subir deux dégâts immédiatement. Alors je prends deux cartes. J'ai 7 de vie. Je pense que ça devrait euh, pouvoir le faire. Je me rajoute donc deux cartes sur mon personnage. Donc ce personnage-là est blessé. Fin de la phase de mythe. C'est à mon tour de jouer, phase d'investigation. Bon, alors, qu'est-ce que. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que. Qu'est-ce que je vais faire Moi, je pense qu'avec celui-ci, avec Rodrigue, je vais retaper la bestiole en première action. Parce que là, ça devient chaud. Parce qu'en en fait, alors, je pourrais me déplacer dans la case d'à côté. Mais si je le fais, en fait, il faut que je fasse un test d'esquive. Alors, j'aurai plus de force, hein, effectivement. Mais euh, bon, j'y crois pas trop, quoi. À voilà, ma capacité d'esquive. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Je vais rattaquer le reptile. Donc on va dans bestiole. On choisit la bestiole. On dit qu'on veut l'attaquer. On va l'attaquer à main nue. Et là, vous voyez, ça me fait pas le même test en fait. Ça me lance pas le même test. Tout à l'heure, c'était un test d'agilité. Là, c'est carrément un test de force. Vous sautez sur la créature. Et la martelez à coups de poing. Donc là, c'est un test de force. Niveau 2, force, j'ai 4D. 1, 2, 3, 4. Et il faut que je fasse plus de 2. Eh bien, on va regarder ce que je réussis à faire avec William. Wouh C'est chaud. 1 et 2. Et puis après, il y a deux échecs. Pour info. Voilà. Donc, c'est réussi. Je réussis mon test. On va donc regarder les dégâts que je fais. Donc, en cas de succès, votre pluie de coups semble affecter le monstre. Le monstre subit 3 dégâts. Ben ça, c'est top. On fait continuer. Et là, je vais lui mettre 3 dégâts. 1, 2 et 3. Vous confirmez que le monstre est mort. Ben, je confirme parce qu'il n'a que 3 points de vie. Et du coup, je peux le retirer du plateau. Donc ça me dit que la créature Titube, avant de s'écrouler, ayant compris que le monstre était mort, le vieil homme qui était réfugié dans la cuisine, en sort prudemment déplacé Eugène comme indiqué. Donc je vais le rapprocher ici, et puis bah, je pense qu'on va pouvoir un petit peu, lui et moi, discuter de ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'il nous dit euh, je vais, je vais, je vais, je vais. Bah, je vais l'interroger. Donc, je vais cliquer en fait sur le personnage dans l'application. Et l'application, elle me dit :« Le vieil homme s'époussette, <rire> et tente euh, de retrouver son sang-froid. Vous tombez à pic. Merci infiniment de m'avoir sauvé. Je m'appelle Eugène. Nous nous sommes parlés plus tôt dans la journée. J'ai entendu du bruit dans la cour, mais la porte est fermée à clé. » Je crois qu'il se trame quelque chose de grave. Alors, maintenant, j'ai la possibilité euh, de lui poser euh, des questions. Ce que je vais faire, vous voyez, je vous montre. Soit je lui pose comme question, vous allez bien, mais c'est bien une action. Donc, je ne pourrais pas faire d'autres actions. Soit je lui dis, ouais, monsieur Vanderbilt. Bah, je vais lui poser la question de ouais, monsieur Vanderbilt, parce que je lui poser la question de savoir s'il va bien. Je lui ai sauvé la vie, je pense qu'il va déjà un petit peu mieux. Ce bandit, euh, ces bandits ont emmené M. Vanderbilt dans la cour. Vous pouvez vous rendre dans la cour par la porte ouest du couloir. Donc ça, c'est une information. Mais celle-ci est fermée à clé. M. Vanderbilt garde probablement la clé dans... Attendez, je ne suis pas sûr qu'il apprécie que je vous le dise. Et là, ça me dit qu'il faut que je fasse un test de conciliation. Donc, eh ben, on va faire un test de conciliation. Donc pour faire un test de conciliation, et bien je vais regarder ma force de conciliation, mon influence qui est de 3, donc je vais prendre 3D, je vais les lancer, et en fait ce qui va se passer c'est que je vais rentrer le score ici, et je vais confirmer et je vais voir ce qui se passe. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on ne sait pas combien on doit faire comme résultat, ça moi j'aime bien, on ne sait pas quel est le résultat attendu, donc après à moi si j'ai les capacités bah, d'améliorer ce résultat ou pas, ou bah, de garder mon résultat tel qu'il est. Allez, on y va. Je lance. Oh, bah c'est pas mal. Je fais 1, 2 et puis 3. J'ai 3 capacités. Donc, je fais 3. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est rentrer mon résultat euh, dans l'application. En lui disant que j'ai réussi à faire 3. Si là, il ne me donne pas la clé, c'est vraiment que je suis Dobesque. Très bien, M. Vanderbilt. J'ai réussi. Très bien, M. Vanderbilt. Cache euh, une étrange boîte à énigmes dans la console de sa chambre au bout du couloir principal, où nous étions quand je suis rentré, je crois qu'il y range la clé dans la cour. Il n'est pas facile d'ouvrir cette boîte. Il faut connaître l'astuce. Le majordome vous explique comment ouvrir la boîte, vous gagnez un indice. Allez, je récupère un indice. Je suis quand même mieux avec deux indices. Voilà, donc ça, c'était mon action. Et donc, du coup, bah, je vais devoir aller, euh, aller jouer... Euh, euh, Diana, parce que ben en l'occurrence William il a fini de jouer. Alors Diana elle est ici, hein, je vous rappelle. Euh, bon elle peut aller ouvrir la porte qui est là, mais on m'a dit que de toute évidence c'était au fond du couloir qu'il y avait l'entrée. Je vois ici que euh, là par là là qu'on a une salle de bain, donc à mon avis la porte du bureau elle est euh, elle est là au fond. Mais j'en sais rien. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'était comme ça. À la dernière mission que ce sera comme ça à celle ci Bon, quoi qu'il en soit en première action je vais venir ici et donc en venant ici ce qui se passe c'est que je peux venir euh, défausser ça parce que c'est un angle de vue donc c'est pas une action en fait de venir de venir défausser ça donc je vais vous montrer ce qui se passe quand on euh, découvre un, un, un angle de vue en fait on vient cliquer ici et ça va me dire ce qu'il faut que je positionne donc le couloir euh, s'enfonce un peu plus dans la demeure. Un investigateur situé dans le couloir d'angle 3 a le droit de révéler la zone adjacente. En l'occurrence, c'est mon cas, donc je vais révéler. Et je dois trouver la tuile qui correspond avec un joli tapis. Voilà, donc la demoiselle, elle est devant un multi-choix. Je vais pas aller dans la salle de bain. Je vais sans doute en action. Bon, ma première action, hein, c'était euh, de venir jusqu'ici. Ma deuxième action, ça va être, je pense, d'ouvrir la porte qui est ici. En espérant que ce soit le bureau dans lequel je trouverai la clé pour sortir dans la fameuse cour où serait retenu M. Vanderbilt. Allez, on retourne. Vous pensez que cette porte anodine ouvre sur une chambre. Exploration. Donc la porte s'ouvre sur une chambre bien modeste comparée au reste de la demeure. Défaussez ce pion d'exploration et placez la tuile chambre 1 et un pion au mur comme indiqué. Alors en fait, c'est parce que normalement, elle peut servir à d'autres choses. Parce qu'ici, peut y avoir une porte qui mène à autre chose. Mais en l'occurrence, là, c'est une pièce fermée. Et puis, ça me dit... De rajouter un indice. Et juste là. Ok. Près de la porte se trouve un pupitre sur lequel est posé un livre imposant. Placez un pion de fouille comme indiqué. D'accord. Et puis ici, une grande commode située euh, contre le mur près du lit. Placer un pion de fouille comme indiqué. Et on va mettre un autre pion de fouille par ici. Et normalement, je dois avoir le droit de rentrer dans la pièce. Vous avez le droit d'entrer d'une case dans la pièce euh, explorée. D'accord. Bon, alors... Donc, je me retrouve dans cette situation-là. Alors, vous voyez, hein, le jeu, il évolue de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus de pièces à fouiller, de plus en plus de choses à faire. Et puis, surtout, eh ben, ma petite Diana, elle s'éloigne de plus en plus de type. Donc, j'ai le droit d'entrer dans la pièce. Première action, je suis venu, en fait, jusqu'ici. Deuxième action, j'ai ouvert la porte. J'ai fini euh, mes actions. J'ai parlé au vieil homme avec William. Fin de tour. Pour moi, en tout cas. Donc, je vais mettre fin à ma phase d'investigateur. Et passer la main. Vous voyez maintenant à quoi ressemble hein, le plateau. En général, moi, ici, il y a William. Et ici, il y a Diana. C'est pour ça qu'il y a des gens qui me disent qu'ils sont capables de jouer sans l'appli. mais Sans le jeu. Ils peuvent jouer que avec l'appli, mais je ne vois pas comment, malgré tout. Allez. Phase investigateur terminée, je confirme. Un vent venu de nulle part se lève, avant de retomber aussitôt. Pas d'effet immédiat. <rire> Et merci. Phase investigateur tout de suite. Eh bien, ça tombe bien, comme ça on perd pas de temps. Alors, euh, ce que je vais faire. <rire> Donc, du coup, euh, bah, je pense que je vais aller fouiller le pion qui est ici. Donc, en première action, je vais me déplacer. Et en deuxième action, je vais venir fouiller, en fait, le pion euh, qui est là. Allez, on regarde ensemble ce qu'il se passe. Et est-ce que je vais, enfin, trouver la clé Donc, c'est la grande commode située contre le mur près du lit. Je la fouille. Et là... Tac, ça me sort. Dans l'un des tiroirs, vous découvrez la boîte à énigmes dont le majordome vous a parlé. Gagnez l'objet unique, boîte à énigmes, et défaussez le pion de fouille. L'investigateur qui détient la boîte à énigmes peut tenter de l'ouvrir en interagissant avec l'application. Donc, Qu'est-ce qu'elle me dit cette boîte à énigmes Équipement euh, « Des motifs complexes semblent changer alors que vous manipulez le panneau. Vous n'avez aucune idée du trésor qui vous attend. » D'accord, continuez. Alors, du coup, ben, je l'ai trouvé. Alors, elle doit être dans mon sac, normalement. Voilà, la voici. « Et Tenter d'ouvrir la boîte, c'est une action. » Je me suis déjà déplacé une fois et j'ai fouillé. Donc pour l'instant, je ne peux pas faire cette action d'ouvrir la boîte tout de suite. Donc, je suis obligé de basculer vers Rodrigue. Alors, avec Rodrigue, j'ai beaucoup de choses à faire. Alors, déjà ce que je vais faire sans aucun doute, c'est arrêter de parler au vieux parce que voilà, il est gentil, mais je vais me déplacer ici et je vais euh, récupérer euh, le couteau. Ça ça me paraît impérieux. Je pense que récupérer l'objet au sol est une action donc normalement, j'ai fini ma phase d'investigation. Allez, soyons honnêtes, on va la jouer comme ça. Phase de mythe. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Des murmures se font entendre dans les couloirs. Les psalmodies s'intensifient bientôt. William Yorick se couvre les oreilles et commence à se taper la tête contre les murs dans l'espoir de chasser les voix. William Yorick subit un dégât face cachée et un horreur et c'est un pouvoir, enfin un test de volonté pour annuler. Alors, test de volonté pour annuler, ça tombe bien, j'ai 4 en volonté. 1, 2, 3, 4. 3 indices. 3 <rire> indices, qu'est-ce que je fais je vais, je vais, je vais, je vais, je ben, vais, je vais, je vais consommer pour en transformer un en réussite et pour que ça passe. Ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par jouer Diana et avec Diana, ben, je vais tenter d'ouvrir cette fameuse boîte. Allez, c'est parti. Donc Diana, elle est dans cette salle-là, je vais ouvrir donc le sac, hein. je vais retrouver la boîte et en première action, je vais tenter de l'ouvrir. Donc vous voyez, hop, je me retrouve. En fait, avec une, une espèce de petit truc, un petit jeu à test. Euh, donc, euh, la compétence, c'est ma vision qui est de 4. Alors, euh, je vais faire ça. 1, 2, 3. Voilà, donc euh, j'ai réussi parce que j'ai fait que 3 déplacements. Et j'avais une compétence de volonté d'observation qui était de 4. J'avais 4 en observation et j'ai fait 3 mouvements, donc c'est bon. Dans la boîte, vous découvrez un agenda. Au moment de l'en sortir, une clé en laiton tombe. Ouf Vous vous rendez à la page où elle se trouvait et découvrez la note griffonnée. Si l'alignement fragilise vraiment le voile, je crois que c'est le seul moment auquel nous pourrons le traverser. Je vais faire les préparatifs nécessaires dans la cour. Gagner un objet unique, la clé en laiton, est la preuve compromettante. Donc cette clé en laiton, euh, vous cherchez euh, des yeux, la serrure et le cadenas de la clé qui est dans vos mains. Donc j'ai la clé, normalement je peux ouvrir une porte. Et vous... Trouviez l'homme suspect, mais voici la preuve de sa culpabilité. Donc, de toute évidence, le Mr. Vanderbilt, il est dans le coup. Allez, en deuxième action, en deuxième action, euh, ben en deuxième action, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, euh, va se diriger euh, vers la porte qui est au fond du couloir pour essayer de retrouver ce monsieur Vanderbilt. Donc, voici ma deuxième action ce sera de venir ici. Ici, j'ai le choix, c'est soit de continuer à fouiller un petit peu les alentours, soit de commencer à rejoindre Diana. Euh, je pense que je vais commencer à rejoindre Diana. Donc en premier mouvement, je vais faire ici. Et en deuxième mouvement, je vais venir ici. Pour euh, ben, euh, commencer à, à la rejoindre là où elle va. Parce que de tout fait évidence, là où elle va, ça risque quand même de canarder mes chambres. Donc je suis dans le couloir et puis elle, elle est à l'entrée de la chambre. La porte se met à trembler. Comme si quelqu'un ou quelque chose tentait de l'ouvrir. Cet événement de mythe affecte l'investigateur situé dans une case avec une porte qui a subi le plus d'horreur. Et là, ça me dit, la porte s'ouvre à la volée. Donc, test obligatoire d'agilité avec une difficulté de 2. En cas de succès, vous faites un bond en arrière pour l'éviter. Allez, on y va. On regarde pas plus que ça ce qui se passe si je rate. On va faire mon test. Agilité, j'ai 3 dés. J'ai rien pour améliorer mon agilité. Et ma difficulté, elle est de 2. Ah Eh bien, je rate mon test. Pas cool du tout. Et donc, ça me dit que... Euh, en cas d'échec, la porte vous percute violemment le visage et le bras et vous subissez un dégât et vous devenez sonné. Allez, un dégât de plus. Ça commence à m'en faire 3 quand même. Hein. Ça devient pénible hein, cette histoire. Et donc je suis sonné. Donc, euh, sonné, je vous rappelle, hein, vous ne pouvez euh, pas dépenser d'indices pour convertir les résultats 2D ou effectuer des étapes d'énigmes supplémentaires. À la fin de votre tour, vous défaussez cette carte. Donc, paf Je suis sonné. La situation, les amis, est la suivante. C'est celle-ci. Je suis sonné, donc je ne peux pas dépenser d'indice pour convertir mes résultats de dés et effectuer des étapes d'énigmes supplémentaires. Mais sinon, ça va. Donc, ce que je vais faire avec William, c'est une action, deux actions. Et là, j'ai fini mon tour, donc j'enlève le sonné. C'est pas plus mal. On va le mettre là. C'est bien. Et la miss, elle a sa clé. Je vais la faire venir ici. Et puis, en deuxième action, je vais la faire venir rentrer dans cette salle-là. Alors, je ne vous cache pas que ce que je, je, je vise, en fait, c'est la porte qui est là-bas au fond. Puisque le majordome nous a indiqué que euh, c'était à l'ouest du bâtiment. Donc, je ne vais pas perdre mon temps à ouvrir les autres salles. C'est très intéressant, normalement, d'ouvrir toutes les salles et de fouiller un maximum quand vous faites une soirée entre amis. Parce que vous allez avoir un maximum d'indices. Et plus vous avez d'indices, plus ça peut être intéressant pour la suite de l'aventure. Mais comme moi, je fais juste un let's play... Sur ce niveau-là, eh ben, je me soucie pas trop, j'essaie d'accélérer un petit peu la cadence. Donc, je la joue comme ça, mais jouez-la plus à fouiller les indices et à ouvrir les portes avant de vous jeter dans la gueule du loup. Mais bon, ce pas grave. Moi, j'assume le fait que ben, si je perds, je perds. Donc, je suis positionné ici et ici, et c'est la fin de ma phase d'investigateur. Phase de mythe. Diana Stanley erre pendant ce qui semble être une éternité dans un monde parfait où rien, pas même les beignets, n'ont un goût normal. Diana Stanley subit deux horreurs face cachée. Et là, il n'y a rien à faire pour les éviter. Alors, c'est vrai que Diana, elle est un peu, elle est un peu aware. Hein. Alors, je prends les deux horreurs en question. Seulement, ce qu'il faut savoir c'est que Diana elle a une particularité si vous êtes censé subir euh. si vous êtes censé subir au moins deux horreurs vous n'en subissez qu'une seule à la place donc j'en repositionne, j'en repose une et je ne subis qu'une horreur à la place bah, parce que Diana elle est un peu elle est un peu aware et du coup bah, voilà, elle est, elle est capable de subir un peu des horreurs sans que ça lui fasse plus que, plus que ça Un individu en robe rouge surgit dans l'entrée et hurle « Il y a quelqu'un ici ?» Vous entendez une réponse étouffée venue d'un autre endroit de la propriété. Débarrassez-vous d'eux Générez un cultiste, comme indiqué. Donc mon cultiste, et eh ben, hop Il apparaît juste ici. C'est sympa. Et ça me dit le cultiste se déplace de deux cases vers l'investigateur le plus proche, puis attaque l'investigateur situé sur la case euh, avec la force la plus élevée. Donc il va s'approcher de deux cases, mais du plus proche, le plus proche c'est lui. D'accord Et celui qui a en plus la force la plus élevée, ben c'est lui aussi. Et euh, du coup, eh ben, on, ce qu'on va faire, c'est euh, euh, résoudre, euh, résoudre l'attaque. Alors, je vais cliquer sur le monstre attaque. C'est pas un monstre, c'est un cultiste, mais c'est pareil. Et ça me dit, le cultiste vous frappe les chevilles avec son bâton. Il vous fauche et vous vous retrouvez aussitôt au sol. subissez deux dégâts et pour annuler, c'est une capacité d'agilité. Ça tombe bien, j'ai trois en agilité. Allez, on y va. 3 en agilité. 3 en agilité, deux dégâts, euh, je fais une réussite, ce que je vais faire c'est consommer un indice pour obtenir deux réussites et donc prévenir les deux touches puisque normalement hein, j'avais deux dégâts. Donc je modifie, je consomme un indice, il ne me reste plus qu'un d'indice mais c'est pas grave, je préfère éviter de perdre trop de vie et donc du coup j'évite l'attaque. Continuez. Chaque investigateur doit résoudre un test d'horreur contre le monstre situé à portée ayant la valeur d'horreur la plus élevée. Une fois tous les tests d'horreur résolus, appuyez sur le bouton fin pour continuer. Alors, ben j'ai un test d'horreur à faire avec lui, donc je vais résoudre un test d'horreur. Le cultiste frappe le sol du talon d'acier de son bâton et la terre se fend. Un grand œil apparaît dans la fissure et vous fixe. Subissez une horreur, j'ai un test pour annuler puis retourner face visible une horreur, ça, ça craint il faut absolument que j'évite ce truc là parce que si je me fais une horreur face visible ça va pas le faire du tout alors, on a dit que je pouvais éviter en faisant un test de volonté, j'ai 1, 2 3, 4 en volonté je suis quand même un, un micro euh, j'ai juste un horreur à éviter il faut que je fasse au moins une réussite sur les quatre. Ouais, c'est bon, et bien, vous voyez c'est pas trop parce que je fais, je fais qu'une qu réussite en fait. Mais c'est bon, j'évite la sanction. La phase de mythe est terminée, on enchaîne sur la phase des investigateurs. Alors, euh, euh, je regarde notre bonhomme, il a 3 de vie, j'ai un couteau, je pense qu'on va tenter de l'attaquer avec donc une arme tranchante puisque j'ai un couteau. Vous tentez d'écarter les bras de votre adversaire tout en lui portant l'estocade avec l'autre main. Force 2. Allez, c'est parti. Donc mon force, j'ai 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Je vais essayer de le poignarder du coup. Alors... Euh... Est-ce que j'ai quelque chose pour améliorer mmh, Non. Allez, c'est parti. Wesh! Alors là normalement j'échoue mais je vais utiliser mon dernier indice pour transformer ça en réussite parce que j'ai absolument besoin de réussir ce jet. Donc en cas de succès la manœuvre offre une ouverture et votre lame, à votre lame le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme plus le résultat de votre test. Bah, ça tombe bien parce que mon arme c'est un couteau qui fait un dégât et j'ai fait un test avec deux donc ça fera 3, je confirme, il est mort. Et donc, foupe, je le retire. Et à chaque fois qu'un qu monstre est vaincu, tout le monde est un monstre à partir du moment où hein, je récupère un indice. Et ça, c'est cool. Donc là, je l'ai attaqué, c'est cool. Et je vais me déplacer d'une case pour venir jusqu'ici. Voilà, donc je me retrouve ici, c'est à Diana de jouer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la déplacer d'un cran ici, et puis on va, on va pas faire subir trop d'intrigues. On va ouvrir tout de suite cette porte que normalement je dois pouvoir ouvrir parce que j'ai la clé. J'ai la clé, j'ai la clé, j'ai la clé. Allez, on regarde ce qui se passe. D'ailleurs, cette porte, et normalement, c'est comme dans Assaut sur l'Empire, ça me pète à la gueule. Une porte. Patiner se tient au bout du couloir et vous entendez un son inquiétant provenant de l'autre côté. Vous tentez d'ouvrir mais elle est fermée à clé il y a une serrure sur la poignée en laiton. Vous ne pouvez explorer que si vous avez l'objet unique laiton, en l'occurrence c'est le cas. Je fais exploration. Et là, ta ta ta ta. au moment où vous ouvrez la porte de la cour, un vent... Froid soulève le centre de l'antre de la cour fermée. Un énorme cercle de runes a été dessiné dans la terre, défaussé le pion d'exploration et placer la tuile, comme indiqué. Donc on place la hache, hein, comme indiqué, sous un buisson, dans la cour. Vous repérez quelque chose qui peut être utile, c'est une hache. C'est plutôt sympa. Deux individus en robe se tiennent de part et d'autre du cercle de de, de, du rituel en psalmodiant. Le plus proche euh, semble en transe. Et c'est à peine s'il vous a remarqué. Générer un cultiste comme indiqué. Donc on va remettre un cultiste ici. Et puis, il eh ben, y en a un deuxième. Et en l'occurrence, l'autre individu ôte sa capuche. Et Pointe sa dague cérémonielle sur vous. Que faites-vous chez moi? Vous vous mêlez de choses que vous ne pouvez pas comprendre, et pour ça, vous allez mourir. Générer un prêtre dragon, comme indiqué, il s'agit de William Vanderbilt. William Vanderbilt commence par une psalmodie terrifiante, incantation qui provoque la distorsion dans la réalité. Une terrible créature franchit le voile. Entre les monstres et générer une horreur chasseresse comme indiqué. Ça va, tout va bien, tout se passe bien. Ça commence à puer. Quelque part dans la maison, une deuxième être cauchemardesque traverse le voile entre les mondes, générer un squelette comme indiqué. Alors un squelette Pas sûr d'en avoir et le cercle du rituel tracé au sol est jonché de bougies et de crânes et autres babioles. Si vous mettiez les mains sur les composants rituels, vous pourriez arrêter la magie maléfique du culte et disposeriez des preuves permettant de faire condamner le Viet Vanderbilt. Passez l'option d'interaction comme indiqué. Ok, vous avez le droit d'entrer dans la zone. Explorez, c'est cool. Vous devez arrêter le rituel avant qu'il ne soit achevé. Allez, rien que ça. Donc on le voit, la situation, elle est plutôt tendue. Hein. C'est-à-dire que je suis rentré dans la pièce, donc là, il y a le Vanderbilt, là, il y a un cercle d'incantation, là, il y a un de là, il y a une hache. Ça, ça, ça, ça peut être sympa, mais mais c'est pas gagné. Euh, ici, on a, on a la Miss, d'accord Ici, on a le Mister, mais derrière, on a une ombre... Euh, reptilienne et puis là on a un squelette alors j'ai mis en fait le pion du squelette j'ai pas trouvé la figurine pour la démo je suis désolé c'est parce qu'en fait c'est dans les demeures de l'épouvante première édition qu'il y en a et moi j'ai pas de squelette sous la main donc je suis obligé de mettre que le pion mais on part du principe qu'il y a un squelette donc vous voyez c'est plutôt tendu j'ai l'autorisation euh, en, en, en free de venir ici donc je pense qu'en deuxième action ce que je vais faire c'est ramasser la hache ça paraît judicieux. Parce que euh, je pourrais tenter de l'attaquer. Mais je ne sais pas ce qu'il va me demander. Comme. Euh, ouais, j'ai en force G3. Euh, Qu'est-ce que je fais Je l'attaque 1, 2. Moi, ouais, je vais l'attaquer, je crois. Parce que là, c'est vraiment, euh, vraiment super chaud. Je vais commencer par l'attaquer. Puis tant pis, je ramasserai la hache. Je ramasserai la hache dans un, euh, dans un second temps. Et en tout cas, ce qu'il faut que je fasse, c'est que euh, j'arrête absolument euh, le rituel avant, euh, avant l'échéance. Allez, c'est parti pour ça. Donc je suis arrivé euh, jusqu'à lui. Je suis donc ici. Et donc bah, ce que je vais faire, c'est que sans ramasser la hache, je fais peut-être une erreur. Mais sans ramasser la hache, je vais attaquer le cultiste. Et je vais donc l'attaquer bah, à main nue, parce que j'ai pas d'autre capacité que ça. Attaque à main nue. Votre adversaire euh, vous porte un coup. Et vous réussissez à lui frapper le bras. Tentez d'effectuer une clé. Donc c'est force 1. Je devrais aller. En cas de succès, le coude cède en craquant. Et le bras pend mollement contre, votre contre son flanc. Le monstre subit 3 dégâts. Ah, si ça, ça réussit. En gros, je le out. Alors, il ne faut pas se rater. La force. Elle a quand même 3 en force. La Diana. Elle a quand même 3 en force, la cocotte. Hein. C'est pas rien. J'ai pas une capacité qui me permet euh, d'avoir plus de force. Par contre, euh, je suis confiant parce qu'avec elle, j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de pions d'indice. Donc euh, normalement. Si je fais pas le con, je devrais y arriver. Ma difficulté, c'est 1. Allez, on fait le lancer. Il faut que je réussisse à faire 1. C'est bon. Donc une réussite, deux indices. Donc ça, normalement, euh, c'est pas mal. Euh, je réussis mon coup. Donc je lui inflige 3 points de dégâts. Et 3 points de dégâts, normalement... Et voilà, le monstre est détruit. Ouf. Donc, ça c'était la seule action que j'avais, et je suis bien content de l'avoir réussi. Non, j'ai pas fini ma phase d'investigation, mon très cher ami. Euh, bon, alors ça c'est fait, donc lui il dégage, et c'est tant mieux comme ça. Euh, je vais jouer donc William. William il est là, William c'est soit il fait 1-2. Soit il s'occupe d'ores et déjà de lui, donc euh, je vais peut-être plutôt faire ça. Ok d'accord, donc moi avec euh, William je vais, attaquer, euh, je vais attaquer la bestiole là qui est, juste, euh, qui est juste à côté là. Elle est à portée, hein, puisqu'elle est dans une case adjacente. Euh, J'ai mon couteau. Est-ce que je l'attaque avec mon couteau ou pas Je ne sais pas. Des fois ça vaut pas forcément le coup en fait. On croit que d'avoir euh, une arme comme ça euh, c'est jouable. Mais euh, des fois c'est pas trop trop le coup quoi. Euh, allez, tant pis, j'attaque quand même avec, euh, avec mon couteau. On verra bien. Des fois en fait on fait de plus de dégâts. On fait plus de dégâts euh, en attaquant avec euh, avec les mains. Je vais l'attaquer avec une arme tranchante. C'est de tout votre poids que vous vous portez. Une violente attaque, force, difficulté 2, en cas de succès, vous enfoncez profondément votre lame dans la chair de la créature. Le monstre subit les dégâts égaux aux dégâts de l'arme, plus le résultat de votre jet. Donc ce serait bien que je fasse quand même un maximum sur ce coup-là. Alors, pour faire un maximum sur ce coup-là, euh, j'ai une difficulté de 2... Ma force, elle est de 4, donc je vais lancer 4 dés, c'est quand même pas mal. Allez, c'est parti, j'ai que un indice, donc je pourrais améliorer qu'un seul de mes jets. J'ai peut-être pas fait le bon choix. Difficulté, donc, euh, 2. Ah, bah ben, c'est pas mal. C'est pas mal, je fais euh, en tout 1 dégât, 2 dégâts, donc forcément, je réussis mon action, 3 dégâts. Ok et donc, il est dit qu'il va subir un nombre de dégâts plus l'arme. L'arme, c'est le couteau, donc ça lui fait 4 dégâts. C'est quand même pas mal. Je vais lui balancer 4 dégâts sur 5. Je suis content. 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 dégâts. Voilà. Et continuer. Donc ça, c'était ma première action. Non, je n'ai pas fini. Je vais le réattaquer, en l'occurrence, puisque j'ai le droit de le faire. Et je vais l'attaquer avec une arme tranchante. Et vous allez voir que là, bah, il ne va pas me demander la même chose. Ça qui est intéressant dans ce jeu, c'est que vous tentez d'anticiper les actions du monstre en tailladant et en esquivant au gré de ses attaques. Et donc du coup, là, ça va me demander une capacité d'observation. Ça tombe bien, j'ai 4 aussi. Donc euh, ça, c'est plutôt cool. Et c'est 4-2 à faire. Allez, c'est parti. Je n'ai pas consommé euh, mon indice pour réussir euh, le coup d'avant. Donc là, je dois faire 2. Alors, je fais 1 plus un indice plus un autre indice plus ah, rien du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais consommer un indice ici pour pouvoir transformer celui-ci en réussite et donc, du coup, bah, réussir mon coup. Très important. En cas de succès, vous voyez venir ses coups et n'avez aucun mal à les éviter avant de contre-attaquer. Le monstre subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme, plus le résultat de votre test, c'est-à-dire qu'il va subir 3 dégâts, puisque mon arme est de 1, donc c'est bon, j'arrive à le tuer. Ça, c'est cool, c'était un peu l'action que je voulais faire, parce qu'en fait, ce que je voulais, c'est libérer un peu cette zone-là. Donc en faisant ça, on n'oublie pas la capacité de William, c'est de récupérer un pion à chaque fois qu'il tue. Un pion d'Adis à chaque fois qu'il tue un personnage. Donc ça je le fais. Et puis bah ben là, je crois que, malheureusement, je dis bien malheureusement, j'ai fini ma phase d'investigateur. Et il euh, y a des chances que ça commence à chier des bruits. Que me dit la phase de mythe Yorick sent les poils de sa nuque se dresser, une voix rauque l'appelle. Et il fait volte-face, mais il n'y a personne. William Eurick subit deux horreurs et j'ai le droit à un test de volonté pour annuler. Donc cette fois-ci, je ne vais pas trop traîner parce que la partie est bientôt finie. Je vais utiliser ma flasque pour améliorer euh, ma capacité au niveau de la volonté. En gros, je vais boire un petit coup. Au niveau euh, de ma volonté, j'ai quand même 4, Il y a deux horreurs euh, à dégager. Ouais, je pense que c'est jouable, il faut au moins que je fasse deux réussites. Et en l'occurrence, du coup, j'ai 5 puisque j'ai amélioré ma capacité. Allez, c'est parti. Allez, Alors vous savez quoi Je vais utiliser l'indice que j'ai réussi à obtenir grâce à la mort du monstre pour transformer un de mes dés. Parce qu'en fait, j'avais fait 3 indices et une touche. Et celui-là, j'ai pas envie de le rater. Donc, je vais réussir mon test pour annuler. Parce que sinon, je pense que j'aurais flippé grave. Vanderbilt se déplace de deux cases vers l'investigateur le plus proche. Puis, il attaque l'investigateur situé sur la case avec l'observation la, la plus faible. Donc, eh ben, il se déplace ici. Et puis, ce qu'il va faire, c'est que ben, euh, il, va, euh, attaquer, euh, il va attaquer Diana, le monstre attaque. Vanderbilt disparaît dans les ombres. Cette embuscade euh, vous laisse peu de temps pour réagir. Et donc, je dois faire un test d'agilité. Agilité 2, ça tombe bien, j'ai 4. Donc ça, c'est pas mal. 4 en agilité, je devrais quand même réussir à m'en sortir, je pense. Allez, c'est parti en cas de succès, votre adversaire réapparaît juste derrière vous, mais vous parvenez à vous en écarter. Allez. Ouf Je vais consommer un pion d'indice. Vous voyez, c'est intéressant et important, les pions d'indice. Et je vais transformer ce résultat en réussite. Et le deuxième en réussite que j'avais obtenu avec mon jet. Je réussis à éviter le coup. Donc, du coup, je réussis à l'écarter. Je ne vous dirai pas ce qui se serait passé si je n'avais pas réussi. Voilà. Voilà. Du coup, euh, cette fois-ci, c'est au squelette que j'ai personnalisé par un petit pion euh, de se déplacer de deux cases également vers l'investigateur le plus proche. Puis, il attaque l'investigateur situé dans la case euh, le, qui a la force la plus élevée. Donc, en l'occurrence, il fait 1 et 2 et il va venir attaquer euh, Yorick, William Yorick. Le monstre attaque. Et euh, dans une danse complexe pouvant s'avérer euh, mortel... À la moindre erreur, vous reculez d'un pas dès que votre ennemi s'avance vers vous. Et je dois faire un test d'agilité de difficulté 3. Il faut savoir qu'en agilité, je n'ai que 3D. Ce qui sous-entend qu'il faudrait que je réussisse tout. Allez, vous me voyez dans le reflet. Je le retourne pour qu'il fasse face à son destin. Je vous rappelle que j'ai 3 à réussir avec 3D. Ça va être tendu. Ah, ben forcément... C'est un échec parce que même si je corrige un de mes jets avec, euh, avec un indice que je n'ai plus, eh ben, eh ben, je rate mon coup. En cas d'échec, la créature lance son point noueux vers votre poitrine et vous réagissez trop tard. Et vous subissez deux dégâts. Alors, il faut savoir que j'ai déjà 3 euh, dégâts avec lui. 3, 4 et 5. Ça commence à faire beaucoup. J'ai 7 de vie. Il va falloir que je fasse attention, parce que là, ça peut très vite mal tourner. Alors après, il faut savoir que c'est comme dans Assault sur l'Empire, hein, quand, euh, quand on est, euh, quand on est euh, blessé, en fait, quand on n'a plus ses points de vie, euh, quand on subit tous ses points de vie, on est blessé, donc on prend une carte blessée qui va nous donner des modifications, puis c'est seulement lorsque je repère l'intégralité de mes points de vie que cette fois-ci, je meurs. Chacun des investigateurs résout un test d'horreur, Contre le monstre situé le plus proche, ayant une valeur d'horreur plus élevée. Alors, continuez. Est-ce qu'il a une, euh, un test d'horreur plus élevé Il a 4 en horreur, j'ai 7. Non, je n'ai pas à faire de test d'horreur pour lui. La phase de mythe est terminée et on passe à la phase d'investigateur. On va s'intéresser à ce qui se passe ici, tout simplement, première action, je vais ramasser la hache. Elle a quand même une capacité de 2, c'est plutôt sympa. Et puis, ben, je vais attaquer Vanderbilt avec ma hache en pleine gueule. Donc je vous propose de faire ça. Allez, c'est parti Donc je viens ici, j'ouvre le paquet de monstres, je dis que je vais attaquer Vanderbilt. Attaquer. La hache, c'est une arme lourde, donc je prends arme lourde pour attaquer. Vous enfoncez votre arme dans le ventre de votre adversaire. Difficulté, force 1. Euh, force 1, j'ai bon espoir euh, que ça passe. Allez, on y va. On fait un test. Donc, test de force, j'ai quand même 3. Il me reste 2 indices. Et voilà. Force 1, ça passe. Je fais 2. Donc, normalement, c'est pas mal. En cas de succès... Euh, si vous portez le coup euh, à l'estomac qui produit un bruit sourd, le monstre subit les dégâts égaux euh, de votre arme plus le résultat de votre test, ça va quand même lui faire mal. Puisque, en l'occurrence, vous ne le voyez pas là, mais il a 6 de vie et il va en subir 4. Donc ça, c'est pas mal. Quand même. Crac. Donc ça, c'est fait. Euh, bah en deuxième action Ce que je vais faire c'est que je pense que je vais le Réattaquer Histoire de m'en débarrasser parce qu'il doit payer Arme lourde et là du coup bah, ça me demande Exactement la même test J'ai de la chance Donc je le réattaque, j'ai deux d'armes Il Faut que je fasse un Alors Là en l'occurrence Faut que je fasse un Je vais consommer, donc il faut que je fasse un ça passe J'ai deux en armes euh, donc il va se prendre 2 points dans la gueule, plus un point ici. Euh, il a 600 vies, en l'occurrence ça fait qu'il est mort. Donc je confirme sa mort. Ça, ça c'est cool, il fait le saut, j'ai pas besoin de convertir, hein, parce que j'avais qu que 1 que à faire, ce que j'ai réussi à faire. Et puis il se prend 3 en tout, il est mort, il est mouru. Alors, euh, j'ai fait mes deux actions du coup. Vous. Il va falloir que je m'intéresse à ce pion là, mais je peux pas le faire tout de suite. Je ne peux pas le faire tout de suite. Donc je vais jouer Mr William. Mr William vu que le squelette s'est approché de lui. Alors le squelette, je vais pas le taper avec le couteau parce que c'est un je sens bien le coup venir. Je sens que si je l'attaque avec un couteau, bah il va pas se passer grand chose en fait. Donc, je vais l'attaquer à main nue. Alors, je vais faire attaquer. Je ne vous montre pas l'appli, hein, ça ne sert à rien. Je vous lis ce qui se passe et je vais faire attaquer à main nue. Vous défiez votre ennemi d'en venir aux mains. Il marque alors une pause pour vous jauger. Donc, du coup, ça me demande un test d'influence. Test d'influence, c'est 3D. Lancez 2 dés supplémentaires. Si vous avez subi au moins 3 dégâts, ben ça tombe bien. J'ai subi 3 dégâts. Donc je lance... Ah si, c'est quand même intéressant. Je vais quand même vous montrer ce que ça marque. Parce que c'est vraiment intéressant. Donc vous voyez, je dois faire un test d'influence de 2. En l'occurrence, j'ai 3. Donc je vais préparer 3 dés. Et ça me dit, lancer 2 dés supplémentaires. Si vous avez subi au moins 3 dégâts, ben ça tombe bien. Parce que j'ai subi 3 dégâts. Donc euh, c'est pas... Mal, en cas de succès, vous profitez de votre confusion momentanée pour lui asséner un coup violent à la tête. Le monstre subit les dégâts égaux au résultat de votre test. Ça serait bien, là, de réussir euh, le, jet, euh, le jet qui défonce. Mais je pense que là, euh, là, ça peut être intéressant. Et bien, ça, c'est le jet qui défonce. Voilà. Le jet qu'il faut bien. Parce que je vais lui faire dégâts, <rire> je suis super content donc du coup bah, je viens là et, euh, et le bonhomme bah, je le file, 1, 2, 3 et puis 4 dégâts, continuez. alors j'ai bien fait et je pense que ce que je vais faire c'est qu'en deuxième action je vais le réattaquer et je vais toujours l'attaquer à main nue et là c'est un test de force qu'il faut que je fasse donc un test de force euh, en force j'ai 4 1, 2, 3, 4 et la difficulté, elle est de 2. Donc, je pense que de ce côté-là, ça devrait bien se passer. Espérons, espérons, espérons. Voilà, c'est bon. C'est passé. Difficulté de 2 est passée. En cas de succès, vous déséquilibrez votre adversaire avec votre corps. L'entraînant au sol, le monstre subit des dégâts égaux. au Résultat, plus 1. Donc, en l'occurrence, il va subir 3 de dégâts. Et je vous le donne en mille. Si je lui fais 3 de dégâts eh bien, il est détruit. Bon, on est dans la première mission. Hein. Je ne vous cache pas que ça se passe plutôt bien. J'ai de la chance au dé aussi. Je ne vais pas virer euh, complètement euh, taré et fou, mais ça peut venir. Là, par contre, on a fini la phase d'investigation. Alors, c'est sûr que j'ai vidé la table, mais le sort est toujours en cours d'action. Donc, on va voir ce qui se passe. Phase de mythe. Un spectre tout droit sorti du passé de Diana jaillit du sol et s'approche, elle s'accroche aux membres de votre ami. Diana Stanley subit deux horreurs, on peut les annuler. Si elle subit au moins un horreur, Diana Stanley défausse une amélioration. Allez, on va faire le test. Ça, c'est plutôt facile. Surtout que Diana, c'est pas n'importe qui. Allez, Diana elle peut annuler avec euh, ses connaissances, donc son savoir en savoir elle a 5, 1, 2, 3 4, 5 je pense que là normalement ça devrait le faire 5, j'ai 5, j'ai 2 horreurs à annuler ça passe donc là, c'est cool deux horreurs à annuler, c'est bon, ça passe. Phase d'investigateur. Allez, la phase d'investigateur, elle va faire que eh ben, je vais aller euh, trifouiller euh, bah, ce petit pion hein, qui est juste ici là. En première action, je vais aller, euh, je vais aller voir ce qui se passe si, euh, si je touche à ce pion. Allez, c'est parti. Donc là, ça me dit que le cercle. Le rituel est tracé au sol. Et jonché de composants, et vous tentez. De les ramasser, mais l'énergie délitère les protège, interrompre le rituel. N'écoutant que votre courage et les bribes de connaissances que vous avez accumulées, vous tentez de retirer les objets sans déclencher la magie. Alors ça tombe bien parce que je dois faire un test de savoir, et il s'avère que Diana, c'est elle qui a le plus, puisqu'elle a 5, donc j'ai 5 dés. Si vous défaussez, euh, vous pouvez défausser n'importe quel nombre de preuves pour convertir les indices en réussite. Alors ça tombe bien parce qu'au niveau des preuves, hein, j'ai la preuve compromettante que j'ai trouvée tout à l'heure dans la salle, et ça tombe bien que ce soit elle qui l'ait trouvé, ça va me permettre d'améliorer mon jet. Et comme j'ai deux indices en plus sur ma carte, eh ben, je vais pouvoir vraiment, vraiment améliorer mon jet. Allez, j'ai 5 dés à faire. On va les lancer, puis ensuite on va rentrer le score et on verra bien ce qui se passe. Donc je fais une réussite, deux réussites et puis une énigme. Alors une énigme, je vais euh, donc consommer une preuve pour pouvoir transformer cette énigme en réussite. Voilà, parce que je ne sais pas s'il va me le proposer tout à l'heure. Donc ça me fait trois réussites. On va rentrer ça dans l'appli et puis on va bien espérer ce qui se passe. Confirmé. Pas à pas, vous retirez les composants du cercle rituel. Presque aussitôt, une partie d'énergie euh, délétère qui imprègne les lieux semble se dissiper. Vous avez mis un terme aux agissements du culte. Gagnez l'objet unique, composant rituel, puis défaussez le pion incarnation. Donc, je gagne ce pion et ça me dit, l'investigation est terminée si un investigateur fuit la demeure. Avec l'objet unique composant rituel, donc en l'occurrence, bah, c'est euh, Diana, les investigateurs ont gagné la partie. Quand l'investigation est terminée, placez un pion d'exploration comme indiqué. Voilà. Donc là, maintenant, bah, je dois rejoindre euh, la sortie. Euh, Diana, euh, elle en était à sa première action, si je me souviens bien. Euh, donc, euh, eh ben, en deuxième action, elle va se déplacer d'une case. Hop là, voilà. Et puis, eh bien, ce que je vais faire. C'est que je vais. Ce que je vais faire, c'est que je vais également me déplacer Monsieur 1 et 2. Et dire que bah, ma phase est terminée. Alors, on pourrait dire que maintenant, il ne me suffit plus que de sortir. Mais on va voir si pendant la phase de mythe, il se passe quelque chose ou pas. Et peut-être que pendant la phase de mythe, il se passe quelque chose. Et là ça me dit, où qu'il regarde, William York voit toujours la même chose. Une enfant au visage sanguillonnante qui tend un doigt vers lui. William York subit deux horreurs. Alors ça va parce que j'en ai subi qu'une. Donc c'est jouable. Donc voyez ce qui est important en fait à noter, c'est que même si j'ai détruit tout ce qu'il y avait à détruire et si j'ai résolu tout ce qu'il y avait à résoudre, il bah, faut quand même que je sorte et euh, ça continue à, à se dérouler en fait le jeu donc là, bah, très, très rapidement, euh, ce que je vais faire c'est essayer euh, de me barrer euh, le plus vite possible donc 1, 2 1, 2 donc lui il est sorti, c'est bon hein? d'accord, lui il est sauvé par contre, bah, elle, elle n'est pas sortie, et puis c'est elle qui doit sortir avec, euh, avec son composant euh, rituel. Donc du coup, bah, euh, je vais devoir euh, bah, dire que je subis encore une phase de mythe. Il faut absolument que je m'en sorte sur celle-ci. Si j'arrive à survivre à cette phase de mythe, c'est pas mal. Vous ne l'aviez pas remarqué jusque-là, mais les murs de la pièce sont étranges. Cet événement de mythe affecte chaque investigateur situé dans le couloir d'entrée. Je ne suis pas encore dans le couloir d'entrée. Donc, je n'ai pas d'effet. Allez, en deuxième. Donc, en phase, maintenant, j'ai plus que elle à jouer. Elle fait 1 et 2. Elle n'est pas encore sortie. D'accord. Euh, bah donc, du coup, une fois de plus, euh, je suis obligé de subir une phase... Euh, une phase d'investigation. Donc allez, on subit encore la dernière phase d'investigation. Espérons que je vais m'en sortir. Diana Stanley sort en sursaut de son état de fugue dissociative pour voir les parures brisées et les profonds sillons dans les murs. A-t-elle pu causer ses dégâts au cours d'une crise de rage aveugle Diana Stanley subit trois dégâts. Et c'est... Force, plus 1 pour annuler. Puis, elle retourne face visible tous ces dégâts-là. Donc là, ça craint. Il ne faut surtout pas que je subisse les dégâts en question. Donc, en force, j'ai 3. Plus 1, je rajoute un dé. Et j'ai quand même 3 dégâts à annuler. Yes, j'en annule 2, puisque je vais utiliser un pion pour faire une réussite. Je subis dégâts donc je subis un dégât et il dit que je dois le retourner la douleur vous envahit le crâne et vous voyez 36 chandelles résoudre immédiatement vous devenez sonné puis vous retournez la carte bon bah ça va parce que sonner euh, c'est pas bien grave et là c'est à moi de jouer et donc ce que je fais bah, c'est que je viens ici et que je vais enfin pouvoir ouvrir la porte et là bah je vous laisse imaginer ce qui se passe Face investigateur, elle ouvre enfin la porte. Oui, elle, est a l'objet unique, donc j'ai le droit de m'enfuir. Donc vous ouvrez brutalement la porte et vous enfuyez dans la nuit avec la preuve de votre crime horrible de Vanderbilt. L'enquête est terminée, ouf. Chaque investigateur a gagné, sauf si un effet comme l'effet fou précise autre chose. C'est bon, j'ai gagné, je suis sorti. Vous sortez de la demeure en trompe et vous précipitez vers votre véhicule en serrant contre vous les composants du rituel, preuve irréfutable du culte et de son lien avec les disparitions. Vous démarrez sans attendre et dérapez en accélérant dans l'allée accidentée. Si vous arrivez au commissariat vivant, ce sera à coup sûr la fin du culte. Vous enfoncez les grilles situées au bout de l'allée et rejoignez la route en laissant la propriété des Vanderbilt derrière vous. Fin. Allez, on débrief. Voilà, j'espère que euh, ce let's play euh, des demeures de l'épouvante vous aura convaincu, vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Alors moi, j'ai joué tout seul, hein. normalement il faut jouer à plusieurs, c'est beaucoup plus sympa à plusieurs, c'est plus immersif. Vous mettez une petite lumière tamisée, vous mettez dans l'ambiance, vous servez un petit apéro et puis c'est parti entre amis. Je ne suis pas parti beaucoup à l'exploration des salles parce que je voulais faire un let's play qui soit regardable donc quand même assez court. J'ai coupé un petit peu hein, certaines parties, vous inquiétez pas. Euh, partons de là, moi je trouve que c'est un jeu qui est très sympa, il y a des gens qui le critiquent moi je, je prends énormément plaisir et euh, j'ai fait le let's play de la première mission je ne ferai pas d'autres let's play dessus parce que je ne veux pas vous flinguer le plaisir de découvrir l'aventure, par contre moi je vais pouvoir commencer à jouer avec mes amis et à poursuivre euh, eh ben, euh, la découverte de ce qui se passe dans ces demeures de l'épouvante allez en attendant il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour vous débarrasser des horreurs d'Arkham Allez, à très bientôt. Ciao, bye bye.